Jéromine et Badapoum, c'est le premier épisode pour aujourd'hui. Bonjour mes chers élèves, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne, Je TV. Alors, écoutez cette histoire. Jéromine et Badapoum. Jéromine court. Jéromine est en retard. Jérômeine n'a pas entendu la sonnerie des réveils. Elle avale le sentier à travers la forêt. Pas le temps, ce matin, de saluer son ami l'écureuil. Pas le temps de faire enrager la vieille chouette. Non, pas le temps. Je n'ai même pas encore traversé la clairière. Au dragon, pense Jérômeine. Je suis drôlement retard. Jérômeine accélère encore. Drôle de long. Tout de même. La clairière au dragon. Je n'y ai jamais rencontré le moindre drap. Ah, ah, incroyable Devant elle, au beau milieu de la clairière. Le plus gros. Le plus vert. Le plus gros. Le plus vert. Le plus beau de tous les dragons. Incroyable. Incroyable. Là. Devant elle... Au beau milieu, au beau milieu de la clairière, voici Jérôme, c'est la petite fille courageuse, voici donc la clairière, alors voici le dragon, ah, incroyable là devant elle, devant Jérôme, au beau milieu de la clairière, Au bon milieu de la clairière, le plus gros, le plus vert, le plus beau de tous les dragons. Jérômeine est en retard, mais Jérômeine est encore plus curieuse. À pas de loup, elle s'approche du monstre vert. Il dort Paisiblement, comme un gros bébé. Elle s'avance, Jéromine s'avance, Jéromine, patatras, se prend le pied dans une racine de chêne, patatras, elle trébuche, patatras, se redresse, perd à nouveau l'équilibre et finalement, atterrit, brancroît. Sur la tête du dragon. Oh, pardon, Monsieur le Dragon, balbutie. J'omine en s'enfuyant à toutes jambes. Eh, hey, petite fille, ne t'en va pas. Petite fille, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Crie le dragon à moitié rêvé. Mais vous parlez Vous parlez vraiment Mais vous parlez lui demande Jérôme, tout étonné, et qui s'était arrêté à l'oreille du bois. Oui, mademoiselle, je parle. Et j'ai même un nom. Badaboum. Badaboum. Je m'appelle Badaboum. C'est moi Badaboum. C'est que mademoiselle, mademoiselle, comment Jérôme. Je m'appelle Jérôme. Et toi Je m'appelle Badaboum. « C'est que Jérômeine, vois-tu, je suis un drôle de dragon !» des en se levant et en venant vers la fillette. « N'approchez pas Reculez, reculez !»« N'approchez pas, s'il vous plaît, reculez !» s'écrie Jérômeine. « Mais, mais n'aie pas peur !» Je ne fais pas peur aux enfants comme toi, Jérémie. Vous me faites pas peur, mais restez où vous êtes. Les dragons, ça crache du feu et c'est méchant. Peut-être, mais pas moi. Moi, je crache du jus d'orange. Et quand on m'embête des casseroles, n'importe quoi, vous m'en prenez pour une, idi une idiote. Jérémie n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'arrive devant elle un grand verre de jus d'orange. Elle n'en croit pas ses yeux, c'est une grande surprise. Et il n'en croit pas ses yeux, c'est une grande surprise. Mais alors, mais alors, mais alors, mais alors vous êtes un dragon sympa. Vous devez avoir plein d'amis. Hélas non, hélas non, hélas non. Hélas, non. Ce père Badaboum. Les dragons me trouvent trop gentil et se moquent tous de moi. Quant aux hommes, ils me croient féroce et sont toujours à me chasser, À me chasser. Eh bien, moi... » C'est Jérémy qui parle. « Eh bien, moi, euh, je serai votre première amie. S'écrit Jérôme, en lui sautant un coup. Chouette. Mais, alors, dis-moi-tu, au lieu de vous. Vous croyez euh, Tu es sûr Attendez la suite, page 46. Ah. Voici la page 26. Vous pouvez lire Jérôme, épisode 1. C'est au bois de l'arbre en L'arbre en bon, Pour sa lecture suivie. Régie, Delpoche un dragon encombrant, collection, lecture en tête, sidrape, jeunesse. Attendez la suite, page 46, mes chers élèves.